Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser certaines des options du menu édition. Dans le cours d'aujourd'hui, on va réviser tout ce qu'on a appris dans le cours précédent. Vous rappelez-vous de tout ce que vous avez appris dans la leçon précédente vous avez appris à défaire, refaire, couper, coller, tout sélectionner, et à rechercher et remplacer. Pourquoi utiliser défaire et quel est le raccourci de cette commande? On utilise la fonction défaire pour supprimer un mot ou annuler une action que l'on a faite. La commande de raccourci pour cela est Ctrl Z. Savez-vous comment et pourquoi utiliser la commande refaire et quel est le raccourci pour celle-ci? En utilisant refaire, on peut ramener le mot ou un autre travail que l'on avait supprimé en utilisant défaire. Refaire fait exactement le contraire de défaire. La commande de raccourci pour cela est CTRL-Y. Que fait-on lorsque l'on veut faire plusieurs copies d'un texte ou d'une image? Pour répéter le même texte plusieurs fois, on peut utiliser les options de copier-coller. Pourquoi utilise-t-on la fonction couper et quelle est la commande de raccourci pour cette fonction? En utilisant « couper », on peut supprimer une ligne ou un paragraphe de son emplacement et ensuite, en utilisant « coller », on peut le coller à un autre endroit. La commande raccourci pour « couper » est « Ctrl X ». Pourquoi utiliser la fonction « rechercher » et « remplacer » et quelle est la commande raccourci pour cela? En utilisant Rechercher, on peut rechercher n'importe quel mot dans le document. Puis, en utilisant Remplacer, on peut changer ce mot particulier. La commande de raccourci pour cela est Ctrl F. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les fonctions « Défaire »,« Couper »,« Copier »,« Coller » et « Rechercher » et « Remplacer ». Alors, avez-vous tous ouvert le fichier de Writer ou non? Ensuite, tapez ce paragraphe dans votre fichier de Writer, puis entraînez-vous un par un à utiliser les fonctions. Maintenant, copiez et coller ce paragraphe sans utiliser la souris ou le pavé tactile. Comment faire une copie du paragraphe? On peut utiliser le clavier et le commande de raccourci pour utiliser les fonctions de copier et coller. Pouvez-vous le faire vous-même? Sinon, regardons la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment utiliser la commande Copier et coller dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte en utilisant n'importe quelle méthode de sélectionner selon votre choix. Ensuite, en utilisant le raccourci Ctrl-C, Copiez le texte sélectionné, puis placez le curseur à l'autre endroit dans le document où vous voulez coller le texte que vous avez sélectionné. Puis, utilisez le raccourci CTRL-V pour coller le texte comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans Writer. Regardez l'image à l'écran. Quelle fonction devez-vous utiliser pour faire cela? Pour formater un texte, on peut utiliser toutes les fonctions disponibles dans la barre d'outils de formatage. Pouvez-vous le faire vous-même? Sinon, regardons une vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons. Comment changer la couleur de police, la couleur de soulignage et la couleur d'arrière-plan dans un document de texte Tout d'abord, sélectionnez le texte pour changer sa couleur. Puis, cliquez sur l'option A située sur la barre de formatage. Cette option indique l'option couleur de police, puis sélectionnez la couleur orange. Voilà, la couleur de police du texte est changée en orange. Maintenant, désélectionnez le texte, puis sélectionnez le texte dont vous voulez changer le soulignement. Pour le faire, Cliquez sur l'option Surligner dans la barre de formatage et sélectionnez la couleur de votre choix de la palette de couleurs. Voilà, la couleur de soulignement est changée en vert dans le document. Puis, désélectionnez le texte. Ensuite, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez aussi sélectionner le texte entier. Puis, cliquez sur l'option Couleur d'arrière-plan et sélectionnez la couleur Diagramme 5 comme montré en vidéo. Voilà, la couleur d'arrière-plan du texte sélectionné est changée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police, la couleur de soulignement et la couleur d'arrière-plan du texte dans un document de texte. Regardez l'image à l'écran. Comment déplacer le premier paragraphe du haut et le placer sur le deuxième paragraphe sans avoir à le retaper. On peut déplacer le paragraphe à l'aide des fonctions Couper et Coller. Pour en savoir plus, regardons la vidéo. Apprenons comment utiliser la commande de Couper et Coller dans la feuille de Writer. Tout d'abord, Sélectionnez le texte que vous voulez couper et coller ailleurs dans le document. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélectionner le texte. Puis, cliquez sur l'option « Édition » située sur la barre du menu, comme montré en vidéo. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Couper ». La commande de raccourci pour utiliser cette option est CTRL-X. Après avoir le cliqué, votre texte sera coupé du document, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur où vous voulez le coller. Pour aller à la ligne suivante, vous pouvez utiliser la touche Entrée comme Entrée en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Arrière-plan dans la barre de formatage. Ensuite, cliquez sur la couleur blanche pour changer la couleur d'arrière-plan. Puis, cliquez sur le menu Édition. Et une boîte apparaîtra, d'où il faut cliquer sur l'option Coller. Vous pouvez utiliser la raccourci CTRL V. Voilà. Le texte est collé dans le document où vous avez placé la curseur. C'est comme ça nous pouvons utiliser « couper et coller » dans le document de texte. Comment remettre à sa place le paragraphe qu'on a déplacé sans utiliser les fonctions « couper et coller » On peut le faire en utilisant l'option « Défaire ». Comme vous le savez, la fonction « Défaire » vous permet de renverser l'action précédente. Regardons la vidéo pour en savoir plus. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser la commande « Défaire » ou « Annuler » dans Writer.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 Alors, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser la commande défaire dans Writer. Comment changer le mot baleine en requin baleine On peut trouver les mots et les remplacer en utilisant l'option Rechercher et Remplacer. Pouvez-vous le faire vous-même Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser la fonction Rechercher et remplacer. Apprenons comment nous pouvons rechercher un mot et le remplacer avec un autre mot dans Writer. Tout d'abord, amenez le curseur sur le menu Fichier et cliquez-y. Puis, cliquez sur l'option Rechercher et remplacer. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl F. Une boîte apparaîtra. Puis, tapez un mot que vous voulez rechercher dans la boîte de rechercher. Dans cette vidéo, nous avons tapé Baleine. Puis, cliquez sur le bouton tout rechercher. Vous pouvez voir que le mot baleine est sélectionné partout où il est présent dans le document. Maintenant, vous pouvez formater ou modifier ce mot selon votre besoin. Dans cette vidéo, nous allons changer la couleur de son police. Pour le faire, cliquez sur l'option couleur de police située sur la barre de formatage et cliquez sur la couleur magenta. Voilà, la couleur de police du mot sélectionné est changé, comme montré en vidéo. Puis, pour remplacer le mot baleine par le mot requin baleine, tapez-le dans la boîte de remplacer par. Puis, cliquez sur le bouton « Tout remplacer ». Ensuite, une boîte pop-up apparaîtra. Cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir que le mot « balein » est remplacé par le mot « requin baleine » partout dans le document. Enfin, cliquez sur le bouton « Fermer ». Voilà, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande « Rechercher » et « Remplacer » dans un document de texte. Pouvez-vous enregistrer ce fichier sur le bureau de votre ordinateur? On peut l'enregistrer sur le bureau en modifiant l'emplacement du fichier et en sélectionnant « Bureau ». Regardons la vidéo pour apprendre à le faire. Regardons cette vidéo pour enregistrer votre fichier de Writer. Après avoir tapé le texte dans le document, pour l'enregistrer, cliquez sur le menu Édition dans la barre de menu. Puis, cliquez sur l'option Enregistrer vous pouvez aussi utiliser la raccourci CTRL-S. Vous verrez qu'une boîte apparaîtra. Puis, vous devez sélectionner un emplacement du côté gauche de la boîte. Nous avons sélectionné Bureau, où nous voulons garder notre fichier. Ensuite, attribuez un nom à votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Dans cette vidéo, nous avons donné un nom comme Roca-Baleine, comme vous pouvez voir. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré dans l'ordinateur. Vous pouvez aussi voir le nom de fichier sur la barre de titre qui indique que le fichier est enregistré avec ce nom. Alors, c'est comme ça nous pouvons enregistrer un fichier dans Writer. Allez-y et fermez le fichier. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment fermer le fichier de Writer.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 Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, on s'est entraîné à utiliser les fonctions ⁇ défaire, ⁇ couper, ⁇ copier, ⁇ coller ⁇ et ⁇ rechercher et ⁇ remplacer ⁇ Bonne journée et à bientôt.